Le développement technique transforme-t-il les hommes Alors on commence encore une fois par une première définition des termes, une première approche. On commence donc par le terme de technique qui est central ici. La technique, bah, qu'est-ce que c'est Ça vient du grec « techné qui signifie « art et habileté ». Donc la technique en ce sens signifie euh, un procédé ou un moyen qui permet d'obtenir un but prédéterminé. Et la technique du coup peut être employée dans plein de domaines, on parle aussi bien de la technique de la dissertation que de la technique de l'artisan et du cordonnier. Bien. Donc voici pour la technique. Ensuite, terme assez problématique ici euh, en termes de définition, le terme d'homme, puisqu'il n'est pas certain qu'on puisse donner à l'homme une définition qui soit fixe. Hein. C'est tout problème de la définition de l'homme. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait certaines spécificités de l'homme qui le caractérisent et qui le différencient au sein du genre animal, Notamment le fait qu'il qu qu dispose d'une raison et d'un langage, c'est la raison pour laquelle nous caractérisons l'homme avec Aristote, c'est son expression, comme « animal rationnel ». Néanmoins, l'idée que l'homme est une nature fixe peut poser problème, puisque certains ont aussi pensé que la nature de l'homme changeait. Hein, l'homme n'est pas le même tout au long de son histoire. Bon, c'est très important de l'avoir en tête pour la suite. Enfin, le terme important ici est le terme de « transformation ». Alors, qu'est-ce qu'une transformation Tout simplement, une transformation on peut commencer par la définir comme une « modification ». Euh, durable, euh, ici de l'homme. Donc, simplement, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que cette idée de transformation euh, en elle-même n'implique aucun jugement de valeur. La transformation peut tout aussi bien être négative, c'est-à-dire que l'homme, si on reprend le sujet, avec la technique, perdrait quelque chose, mais elle peut aussi être positive et l'homme, du coup, grâce à la technique, s'améliorerait en ce sens. Bien. Donc maintenant qu'on a défini ces termes, peut-on dégager une première réponse à la question bah là, il semblerait qu'il n'y ait pas tout à fait d'opinion commune, déjà. Hein, Ce n'est pas si évident que ça. Néanmoins, il faut s'efforcer de dégager une première réponse. Alors, ici, il semblerait quand même que si la technique doit transformer quelque chose, c'est moins l'homme en tant que tel que le monde extérieur. Hein. La technique, d'ailleurs, elle a quand même pour fonction d'améliorer, de faciliter le travail euh, dans son rendement, déjà. Donc, on a cette première hypothèse, déjà, c'est que la technique a pour fonction, d'abord, de modifier la nature grâce au travail. Deuxième chose ici, deuxième argument pour cette première réponse, c'est que l'on peut voir que la technique, si elle ne transforme pas l'homme en tant que tel, a priori en tout cas elle a quand même un effet sur lui. Mais plutôt que de parler de transformation, il semblerait plus juste en un premier temps de parler plutôt d'actualisation, de réalisation. Ce que l'on veut dire par là, c'est que la technique plutôt, est peut être envisagée comme quelque chose qui fait l'homme. Ce qu'on peut avoir en tête, c'est que euh, l'homme est un être vivant, qui dispose de euh, diverses organes, dont l'intelligence. Or, ces organes ont d'abord pour fonction la survie de l'homme. Et on oublie peut-être euh, souvent que l'intelligence a d'abord ce rôle-là aussi, qui est peut-être de permettre à l'homme de survivre, et donc par la technique de survivre. En d'autres termes, si l'homme est un être rationnel, si l'homme est un être intelligent, c'est d'abord parce qu'il a la nécessité de fabriquer des outils. Pour reprendre une expression de Bergson, par exemple, l'homme est homo sapiens, un être qui pense, parce qu'il est homo faber, c'est-à-dire un être qui a besoin de fabriquer des outils. Donc, de ce point de vue-là, l'homme a bien une nature fixe qui serait d'être, de fabriquer des outils, et la technique, de ce point de vue-là, vue lui permettrait d'actualiser ses capacités, ses potentialités. La technique, donc, en un premier temps, peut être envisagée comme quelque chose qui, non pas transforme l'homme, mais le réalise, l'actualise. Maintenant, quelles sont les limites de cette première réponse Quel paradoxe peut-on trouver bah, on peut quand même voir que la technique, c'est vrai qu'elle réalise l'homme, mais à terme, on peut se demander si son développement, hein, c'est-à-dire son amélioration, sa plus grande performance, le fait qu'elle s'étende à de plus en plus de domaines, n'a pas un impact quand même sur cette nature humaine. D'abord, on peut remarquer que la technique, dans son développement, tend à affaiblir l'homme. Elle tend à l'affaiblir parce que la technique a pour fonction de lui faciliter la vie, de faciliter son travail, et de cette façon, elle crée aussi une forme de dépendance. L'homme devient dépendant de la technique. Rousseau fait la distinction, par exemple, entre l'homme de la nature et l'homme civilisé, en remarquant que l'homme de la nature, à la différence de l'homme civilisé, porte avec lui son corps entier. Il est plus à même d'exploiter toutes les ressources de son corps, là où l'homme civilisé, par tous les artifices qu'il peut mobiliser, rentre dans une forme de dépendance. Bien. Donc ça, c'était dans un premier temps, on peut remarquer ça, il y a quand même, peut-être à terme, une forme de dépendance et d'affaiblissement. Deuxièmement, un deuxième argument pour le paradoxe, on peut aussi voir que, justement, dans les termes de développement, il y a cette idée que la technique s'étendrait de plus en plus à différents domaines, et notamment au domaine du travail, ce qui a entraîné notamment, à l'ère de la révolution industrielle, une mécanisation du travail, c'est-à-dire une parcellisation des tâches, les tâches du, tra du travailleur devenant de plus en plus simples, et de plus en plus répétitives surtout, ce qui conduit le travail à être, plutôt qu'un lieu, comme on l'avait vu, d'épanouissement, de réalisation de soi, en termes de capacité intellectuelle, le lieu d'un retour à la nature, d'une animalisation de l'homme. Et c'est là une autre ambiguïté du terme de technique qui, certes, affranchit l'homme, euh, lui permet de se dégager de la survie, mais en même temps peut l'animaliser, ici par exemple, en s'appliquant au travail. Bien. Une dernière chose peut-être aussi qu'on pourrait remarquer, c'est que la technique affranchissant l'homme de la survie engendre également de nouveaux besoins. En engendrant de nouveaux besoins, elle engendre une nouvelle dépendance encore, c'est-à-dire que l'homme se modifie. L'homme sans le téléphone portable n'est pas le même que l'homme avec le téléphone portable. Aujourd'hui, il est très difficile de vivre sans téléphone portable. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, l'homme a de nouveaux besoins, de nouveaux désirs, qui peuvent être déterminés par de vraies nécessités, mais également aussi par la nécessité de consommer, le cycle production-consommation. Donc, la technique, il y a cette ambiguïté, à la fois est une nécessité, elle fait l'homme, elle l'affranchit de, de la survie, mais en même temps peut créer de nouvelles dépendances et d'une certaine manière le resituer dans un cycle d'habitude, de, de besoin, de répétition, etc.